que c'est filmé pas. Aujourd'hui je vous prends pour démarrer un nouveau weekly vlog je pense, je sais pas si ce sera un vlog que sur une semaine ou sur plus. Alors j'ai rien de spécial à faire ni à vous montrer, je voulais juste partager avec vous le fait que j'avançais sur mon dossier de fin d'année que je dois rendre vendredi. Je suis plutôt contente même si c'est pas... La joie de faire ce genre de choses. <rire> Mercredi, je vais passer à ma librairie d'une part pour récupérer quelque chose. Et sinon, je dois y aller aussi jeudi pour faire des photos de mon idée de mise en avant pour le rayon manga, puisque mon projet tourne autour de ce rayon. Et pour ça, j'ai fait des nouvelles signalétiques coup de cœur. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites Je suis assez fière de moi, j'aime bien. Je sais qu'elles seront pas utilisées, hein. ça va être juste pour les photos de mon dossier, mais bon. Voilà. En fait, j'ai repris le logo de la librairie. Et euh, le petit cœur, je l'ai ajouté pour faire le truc coup de cœur. À la base, il y a marqué le nom de la librairie dans la bulle. Il faudra donc que j'aille mettre tout ça en place et que je revoie un peu mon idée de mise en avant puisque dans notre librairie actuellement, en fait... Toutes les nouveautés mangas sont condamnées à l'arrière de la caisse, elles sont toutes rangées sur le dos comme ça, et vous pouvez pas les feuilleter parce que vous n'osez pas aller derrière la caisse, vous n'avez pas demandé si vous pouvez vous faufiler. En plus, c'est hyper étroit, enfin, enfin, ça me paraît logique. Mais bon, voilà. Et les rares qui sont mises en avant, c'est que les suites de grosses séries, machin bidule, donc les trucs qui se vendent facilement. Personnellement, je trouve que notre rayon, ça ressemble plus à un rayon de grande surface en libre-service. Pour une librairie spécialisée, je trouve que ça manque de diversité et d'une mise en avant pratique pour les clients mais aussi pour nous sinon aujourd'hui je pense que là je vais aller me maquiller un petit peu et m'habiller pour vous tourner une vidéo, ce sera un update film, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et euh, qu'est-ce que je voulais faire déjà j'ai rien de mémoire de Dory, c'est infernal je venais d'y penser il y a 5 secondes à tout péter, j'ai pas envie de faire too much en maquillage, j'ai envie de laisser ma peau respirer donc je vais mettre juste un petit peu de correcteur je trouve pas trop mal celui-là je le mets surtout sous les cernes et en triangle ici parce que là j'ai tout le temps des rougeurs qui sont dues à je ne sais quoi, ça m'agace. C'est infernal comme mes pores sont visibles sur ma zone T, C'est, je sais plus quoi faire. Je vais essayer de trouver en parapharmacie vraiment un truc qui resserre les pores. Le problème c'est que les trucs pour resserrer les pores c'est souvent pour les peaux grasses je crois Mais moi j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau normale à mixte et du coup ça bagasse Je sais pas comment faire, est-ce que je mélange deux crèmes, est-ce que je mets un sérum, enfin bref Je pense qu'à la caméra comme ça vous verrez pas une grande différence Là on voit que j'ai des restes d'acné mais déjà c'est moins rouge Petit moment YouTubeuse beauté. Bon, par contre, comme c'est un teint plus clair que ma couleur de peau, enfin, même pas un ton, un demi-ton. Oh, je sais pas en fait, j'ai l'impression que c'est la même couleur. Je suis vraiment si blanche que ça. J'ai toujours eu du mal à définir ma couleur de peau euh, pour deux raisons. La première, au niveau du visage, c'est parce que j'ai toujours des rougeurs. Et la deuxième, en ce qui concerne plutôt mon corps, c'est à cause de mes poils. J'ai des poils foncés. Et du coup, en fait, ce qu'on va voir en vidéo, des poils foncés, ça vous, euh, ça donne l'impression que votre peau est un peu plus foncée. Mais en fait, si tu regardes ce côté-là euh, sans poils, j'ai la peau quand même assez blanche. Pour ce qui est des sourcils, il faut que je prenne rendez-vous à Sephora ou Yves Rocher pour les faire épiler. I know, I know, mais bon, euh, l'argent ne tombe pas du ciel, n'est-ce pas C'est mon petit blush Animal Crossing, je crois que j'avais déjà utilisé ça dans mon dernier vlog. Je me maquille pas dans tous les vlogs, hein. franchement non. Mais voilà, là j'avais envie un petit peu. Moi j'ai pas mis de poudre. Bon, c'est pas grave, je la mettrai après. On un peu beaucoup. Moi j'aime bien l'effet poupée avec les blushes. Alors faut pas non plus qu'ils soient ultra rouges, mais. Moi j'aime bien remonter le, le blush jusqu'à là, un peu comme dans les années 50. Je, voilà, j'ai pas évolué niveau maquillage. Je suis restée coincée dans une décennie. <rire> je l'ai vraiment étalé à la one again, mais comme la couleur est hyper subtile de toute façon. Ça se voit pas trop, et je vais mettre un peu la plus claire au-dessus du sourcil. J'aime bien faire du bronzer et de la l'highlighter aussi de temps en temps, mais là, est-ce que j'ai la foi Oh, allez, si, un peu d'highlighter. Oh mon Dieu, j'ai fait une grosse tache. Non, ça va mieux, là. Euh, le gloss, allez, c'est parti, je pense que ça ira bien. Et la poudre, vraiment, non, je dois <rire> mettre une <mon> poudre. <rire> c'est une étape que je ne peux pas sauter psychologiquement. matifiante parce que j'ai pris l'habitude de ça à cause de mon acné une fois encore mais je pense que je devrais essayer des poudres un peu plus euh, enluminatrices pour voir ce que ça donne maintenant que j'ai plus vraiment d'acné j'ai appris récemment à me réutiliser un sèche-cheveux j'avais arrêté parce que je voulais que mes cheveux sèchent naturellement et en fait je me rends compte que ça leur réapporte le volume que j'avais perdu justement donc je pense que je vais investir dans un sèche-cheveux je vais investir dans un sèche-cheveux qui a l'espèce de truc pour les boucles là comme moi j'ai les cheveux ondulés pour voir si ça peut faire joli ou pas, voilà, je, je vais faire des petits tests, comme ça. j'ai fait ma sortie de la journée, ça y est, je suis épuisée. <rire> ah, j'ai le double de mon âge en termes de santé, je vous jure, ça m'agace. Je suis là pour vous faire un petit haul si jamais ça vous intéresse. Alors ça va être un tout mini haul avec vraiment 2-3 mangas à vous montrer, et ensuite ce sera surtout un haul skincare parce que j'ai dû me rendre à la parapharmacie, et ben voilà, <rire> je vous montrerai si ça vous intéresse ce que j'ai pu me procurer si c'est pas le cas, de toute façon sur vlogs, vous avez toujours les timers en barre d'infos ou sur la barre de vidéo là, le défilement des minutes, si jamais il y a une partie qui vous intéresse pas ça déjà c'est pas un haul quoique je peux quand même vous le montrer puisqu'il est là, je l'ai enfin reçu après deux semaines et demie d'attente je crois ouais, la poste en Ile-de-France, tout ça tout ça le tome 3 de la revue Animascope dont je vous ai déjà parler dans un blog, je ne sais plus <rire> mais voilà donc le, vous, comme vous l'avez vu, ce tome 3 est consacré à Raya et le dernier dragon qui sort sur Disney plus France le 4 juin et j'ai trop trop hâte de le lire, en plus il y a d'autres articles un peu intéressants, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui m'intéressait en particulier, bon, déjà je vous montre une pleine page sur Raya et le dernier dragon il y a un petit mot sur le film de Michel et les machines là, et il y a aussi sur le prochain Pixar. Là, c'est une partie qui est consacrée à ce qui sort sur les plateformes de streaming. Ah oui, il y a un article sur des mecs, Paul et Gaëtan Brizzi, qui ont bossé sur le bossu de Notre-Dame et Fantasia 2000 chez Disney. Mais aussi en avant des femmes, comme vous le voyez, dans le métier de l'animation, ce qui est plutôt assez appréciable. Et il y en a un que je veux absolument vous montrer. Il y a aussi un article sur Don Bluth Don Bluth, comment j'ai prononcé son nom le pauvre Don Bluth si vous connaissez un petit peu l'animation vous connaissez certainement ce nom puisqu'il est notamment le créateur d'Anastasia de Pousselina de le petit pied, vous savez le petit dinosaure euh, voilà. Fievel et le nouveau monde euh. rien que ça, voilà Ensuite j'ai ramené deux trucs de la librairie, j'ai ramené Colune Générique Romance qui m'intrigue pas mal puisqu'il a été fait par la nana qui a écrit Après la pluie qui est un titre dont j'ai lu que le thomas mais que j'aime plutôt bien et euh, voilà ça m'intrigue beaucoup alors par contre ça fait hyper vieux, euh, ça, le dessin je trouve surtout la couverture on dirait les vieux mangas des années 90, c'est assez marrant puisque quand on voit le dessin euh, c'est pas spécialement le cas vous voyez, ça fait plutôt moderne, à part bon, la coupe de cheveux, mais je pense que c'est parce que ça se passe dans ces années-là. Mais euh, les couvertures japonaises sont un peu plus modernes, en fait, je trouve, au niveau de la mise en page. Vous voyez, franchement, ça fait pas si vieux que ça, hein, quand même. Et j'ai aussi emprunté euh, le volume double d'Elfen lead Si vous avez à peu près mon âge ou un peu plus, ça vous dit probablement quelque chose. Peut-être que ça, ça va vous parler. Si c'est pas le cas, bon bah, c'est une série culte des années 2000 qui est jamais sortie en France, ça fait à peu près 15 ans qu'on est là en mode mais sortez Lead, qu'est-ce que vous faites Et ça y est, quand c'est sorti j'étais un peu jeune quand même, j'avais 12 ans donc j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là mais j'ai jamais vu plus parce que c'était assez gore et assez euh, bien dark je crois même qu'il y a des trucs de nu un petit peu, ouais non ouais y a, là je regarde, il y a des bras explosés, il y a du sang hein Hormis oh, ça, je suis vraiment pas fan du design de, du manga, franchement, je trouve ça... J'aime pas du tout... Non, tu vois, je, je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais bon, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ça me fait penser à Clanade et tout ça, je... Mais bon, je vais voir ce que ça vaut, écoutez, euh, ma foi. Petit collector de One Piece 98, bah oui, ça fait plaisir donc il ressemble à ça, comme ça, voilà, petit intérieur cuivré, c'est noué avec un nœud que je vais défaire doucement, n'est-ce pas Hop Et à l'intérieur, ben, vous avez tout simplement le tome 98 <rire> qui est comme ça, voilà. Je vous ai encore jamais parlé de One Piece sur la chaîne et je vous donne pas mon avis là parce que franchement ça mérite une vidéo entière et je compte vous la faire sous peu. Euh, C'est une œuvre qui est très très très dense, plutôt complexe, plus qu'elle en a l'air et du coup je peux pas vous donner juste mon avis comme ça vite fait. Franchement ça n'a aucun sens. Je préfère vous en dédier une vidéo pour bien en parler comme il faut et à sa juste valeur. C'est fini pour les mangas, donc là je vais passer au côté un peu skin care. Du coup j'ai acheté chez Ducré un shampoing qui s'appelle inol et qui est pensé pour apeser... Pour apaiser le cuir chevelu et calmer les démangeaisons. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit dans un vlog ou pas, je suis désolée si je me répète dans ce cas-là, que j'ai un problème du cuir chevelu depuis environ 2-3 ans, très très très très très, très embêtant. Euh, j'ai des démangeaisons très très très fortes et très gênantes qui surviennent à peu près environ 2 à 3 jours après que je me sois lavé les cheveux, en général. Et vraiment qui sont très très embêtantes, en fait ça commence à me gratter sur une zone, du coup je gratte, et puis ça finit par me gratter là, là, puis ça finit par me gratter sur tout le crâne, et ça me fait vraiment un effet de brûlure sur toute ma tête, et c'est très très très très dérangeant. Vraiment c'est pire que des poux, à côté des poux c'est vraiment pipi de chat tu vois. À une époque c'était tellement intense que j'étais obligée de me lever à 3h ou 4h du matin en pleine nuit, déjà ça me réveillait pour vous dire à quel point ça me grattait, et je devais me laver les cheveux. Parce que sinon c'était pas possible, je passais une heure à me gratter. C'était infernal. Et puis surtout à force, mais je perdais mes cheveux. Franchement, c'était.. J'ai perdu une tonne de cheveux et je sais pas encore comment je fais pour en avoir encore sur la tête. En ce moment, ils vont un peu mieux, bah, d'une part, parce que j'ai trouvé des shampoings justement qui apaisent enfin mes démangeaisons, et qui du coup font que je me gratte moins les cheveux, voire presque plus. Alors, en ce moment du coup je me les grattais pas mal puisque j'avais plus de shampoing, et vraiment ouais c'est hyper relou, et personne ne sait à quoi c'est dû, ni le dermatologue, ni les coiffeurs, voilà, personne ne sait c'est quoi parce que ce n'est pas un psoriasis ou un champignon ou machin bidule, je n'ai rien sur le crâne, je n'ai pas de croûte, je n'ai pas de scam, je n'ai pas de... de de trucs blancs bizarres enfin voilà j'ai rien sur mes cheveux en fait ça vient potentiellement après de pellicules je sais pas le truc c'est que des pellicules j'en ai pas tant que ça non plus enfin je sais pas franchement je pense que j'ai un dérèglement à l'intérieur de moi honnêtement je pense que c'est pas un problème externe mais du coup voilà j'ai enfin trouvé après 2-3 ans de recherche un shampoing qui fonctionne plutôt bien donc là c'est pas celui-là, le shampoing principal normalement, mais celui-là marche aussi un petit peu. Vraiment, je vous jure, mais ce problème, il n'est pas grave en soi, mais il est tellement, tellement dérangeant au quotidien. Ça m'agace de ouf et je sais pas quoi faire d'autre. Et voilà, ça, c'est un des seuls trucs qui fonctionne sur moi en tout cas. J'avais aussi testé un la roche posé avant qui avait bien marché pendant deux mois, mais malheureusement, au bout d'un moment, euh, mon crâne a dû s'y habituer et le shampoing ne faisait plus effet. Ensuite, je me suis pris une crème hydratante apaisante pour les yeux anti-irritation et anti-poche de la roche posée. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je l'ai prise en alternative à celle que je prends d'habitude de, de Benefit, qui, que je trouve très très bien. Mais voilà, 39 euros. J'ai voulu tester une alternative. Je crois que celui-là m'a coûté 24 ou 25 euros et je verrai bien ce que ça donne. Et enfin, je me suis racheté un sérum. Pour le visage, bon, de base il me fallait une crème mais la dame m'a dit que ça pouvait faire office d'hydratant. Et de toute façon il me reste encore ma crème pour le visage, je l'ai pas encore terminée. Donc au pire je m'en achèterai une mixa, peau mixte en grande surface, elle m'allait très bien cette crème-là. Aven avait sorti une série de produits pour les peaux de femmes à imperfection mais qui sont pas dues à l'acné adolescente. quoi. Autre imperfection, elle m'a dit que notamment c'était fait pour bien resserrer les pores. Comme c'est le problème que je veux traiter en priorité, et eh ben, je vous dirai. Ce soir, je me suis posée devant ma télé pour regarder l'Eurovision. Oh, C'est vrai que du coup, en 2020, avec le Covid et tout, on l'avait pas eu. Et bordel, ça m'avait manqué. <rire> J'ai vraiment trop hâte. Je sais pas si vous, vous regardez ou pas l'Eurovision. Personnellement, je regarde depuis quand 2016, je pense. Ou 2013. Peut-être 2013. 2013 ou 2016 euh, faut savoir qu'avant, euh, j'en avais absolument rien à foutre de l'Eurovision. Comme beaucoup de gens, je pensais que c'était un truc genre hyper ringard. Et en fait, un jour, j'ai regardais parce que bon, j'ai zappé et puis je savais pas quoi faire d'autre. Et... Mais c'était trop bien. C'était trop bien, les gars. L'Eurovision, c'est hyper ouf, en fait. L'Eurovision, je ne me manque jamais tous les ans. C'est vraiment mon rendez-vous, tu vois. Genre, tu peux pas me faire louper cette soirée. C'est mort, c'est pas possible. savoir que je regarde jamais euh, toute l'année la sélection des candidats pour l'Eurovision, etc. Euh, ni les demi-finales, quart de finale, machin Je crois que j'ai jamais regardé À chaque fois je garde vraiment la surprise pour la finale Du coup j'ai aucune idée de qui sont les sélectionnés Les chansons qu'ils vont chanter Les shows qu'ils ont préparés Donc ça va être vraiment 100% surprise quoi. Ça c'est l'arrivée des candidats Avant le début des chansons J'attends le récap pour vous montrer mes candidats préférés, je vous ferai un petit signe de la main quand ça sera mes chouchous, vous allez voir. Bon écoutez, ça fait deux fois que j'ai un souci avec ce passage dans la vidéo, j'ai essayé de mettre avec le son j'ai eu des problèmes de droit, et même sans le son j'ai eu un problème de droit, du coup ce que je vous propose c'est que je vais vous faire un petit diaporama bah, de mes 10 candidats préférés, voilà On est arrivé deuxième, franchement, on s'est bien défendu, je suis contente. Je vous retrouve chez mes parents, ça y est, maintenant que l'embargo concernant le déplacement interrégional est levé, j'ai pu y retourner. J'avais plein de colis qui m'attendaient donc franchement ça m'a grave fait plaisir d'ouvrir tout ça. C'était comme si mon anniversaire venait de retomber puisque c'était particulièrement des cadeaux qu'on m'avait fait. Donc voilà, une fois encore je tiens à remercier les personnes qui m'ont offert des cadeaux, ça m'a juste trop touchée. C'est trop trop gentil, j'ai pas l'habitude en plus. J'ai prévu de rester ici une petite semaine et ensuite je vais rentrer avec ma voiture, cette fois je vais enfin la ramener avec moi. Je vais aussi faire quelques cartons pour ramener des bouquins ou autres que je voudrais ramener à la maison. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau Bon, rien de spécial, si ce n'est que j'ai eu un rendez-vous dans une librairie pour potentiellement travailler. Donc j'attends une réponse là en fin de semaine ou début de semaine prochaine, on verra bien où ça mène. Sinon je pense que j'irai demander aussi à la librairie de ma ville, puisqu'elle est vraiment à deux minutes à pied de chez moi, donc ça pourrait être cool aussi. Ce matin, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis réveillée à 8h et j'ai lu. Ça peut paraître hyper banal mais je lis absolument jamais le matin d'habitude, d'ailleurs ça ne jamais traversé l'esprit. Moi je suis vraiment une grosse flemmarde et j'adore dormir et vraiment le matin je mets énormément de temps à me lever. Je sais pas, pour moi lire c'est, euh, tu vois, il faut quand même te concentrer, c'est un minimum intellectuel et je me dis que le matin, non, j'ai pas envie de ça le matin. Mais finalement je l'ai fait ce matin et écoutez ça m'a bien réveillée, ça m'a autant réveillée que quand je traîne sur les réseaux sociaux et en plus j'ai lu le livre en entier. J'ai lu 188 pages, mais bon après c'est écrit assez gros, je vous laisse regarder, c'était pas très compliqué à lire. J'ai donc lu Effroyable porcelaine de Vincent Tassi qui est publié aux éditions du Chat Noir. Ce livre m'a été offert par ma petite Claudia de la chaîne Mad Girl with a book. C'était un des colis que j'ai ouvert en arrivant, donc merci, c'était vraiment une belle surprise. J'étais trop contente de recevoir un colis de ta part, voilà. J'ai gardé les petits mots et tout dans le livre, je suis trop contente. C'était un bouquin qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, je dirais peut-être maintenant 4 ou 5 ans, euh, écrit par Vincent Tassi. D'ailleurs, je me rappelais pas que c'était lui qui avait écrit ce roman-là. Je me suis dit, ouais, trop bien, je vais pouvoir découvrir sa plume, un petit conte horrifique adressé plutôt à la jeunesse. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une collégienne qui s'appelle Sybille, qui va sur ses 13 ans et qui est un petit peu spéciale dans le sens où, voilà, elle s'habille tout en noir, elle aime un peu les choses étranges, lugubres, etc. Elle est très, très bien acceptée par sa famille et ça, c'est un point que j'ai vraiment apprécié son entourage est vraiment hyper présent et bienveillant pour elle et sa mère elle a un métier spécial c'est que en gros quand des personnes meurent ou déménagent je sais plus on peut appeler sa mère et en fait elle vient tout débarrasser selon ce que les personnes veulent pas garder à un moment elle est appelée pour débarrasser un vieux château dans la forêt dont les récents propriétaires sont partis un peu dans la précipitation et du coup en faisant le tri, voilà des fois elle emmène Sybille avec elle, et en faisant le tri dans les affaires, Sybille tombe sur une étrange poupée. Cette poupée vous pouvez la voir sur la couverture, et en fait elle est tout de suite fascinée par elle, il faut savoir que de base Sybille n'aime pas les poupées, voilà. Mais celle-là elle a vraiment quelque chose, mais elle va vite se rendre compte que depuis qu'elle a cette poupée, il va arriver des choses étranges autour d'elle, et des choses pas très très chouettes. On est donc sur un récit plutôt d'horreur fantastique Mais vraiment axé jeunesse hein. Je pense qu'à partir de 10-11 ans On peut sans problème lire ce roman D'une part c'est vraiment ce à quoi je m'attendais Le contenu de ce roman C'est tout ce que j'espérais en positif Et d'autre part j'ai quand même été vachement surprise Le fin mot, le vrai message de cette histoire Ça par contre je n'y attendais pas du tout Quand j'y repense et quand c'est arrivé finalement Le moment de comprendre ce qui se passe Ça m'a paru tellement évident Et je me suis étonnée moi-même de ne pas y avoir pensé en fait Mais je pense que ça vient aussi de la plume de Vincent Tassic. Il a une plume assez poétique Mélancolique, qui va bien un peu avec son univers. Il a une plume qui t'emmène en fait dans son univers et dans son style, et finalement, il arrive à manier son histoire de sorte à ce que tu sois pas forcément en train de réfléchir à ce qui va se passer. Peut-être aussi pour ça que j'ai été surprise, parce que je me suis juste laissée emporter et je me suis pas spécialement dit ah, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, machin bidule. J'ai juste pris les choses comme elles venaient, et du coup, j'ai été genre oh! <rire> Oh Mais oui Hyper intelligent, hyper fin, et en plus, c'était vachement bien amené. Et si on est dans un univers bah, forcément un petit peu sombre, un petit peu glauque, etc., il émane quand même un sentiment de douceur et de bienveillance de ce récit, notamment par la présence de Sibyl, et comme je vous l'ai dit, de son entourage, et la manière aussi dont Vincent Tassi décrit certains états d'esprit de personnages. J'ai trouvé ça très très beau, et je me suis reconnue dans certains trucs. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc si vous aimez les récits jeunesse, un peu dans ces ambiances-là, en fait... Si la couverture vous inspire, tout simplement, foncez. Par contre, si vous avez peur des poupées ou vraiment une grosse grosse phobie autour des poupées, euh, je ne vous recommande pas vraiment ce titre. Après, je vous rassure, on n'est pas non plus dans le chucky, hein. mais voilà. Bref, c'était le petit instant de lecture. J'ai aussi terminé enfin le priori de l'oranger, cet énorme pavé que je me traînais depuis des mois. Alors quand je dis ça, on a l'impression que c'est péjoratif, mais juste pas du tout. Euh, je vous en reparlerai dans une vidéo, donc là je vais pas m'éterniser sur le Prieuré de l'oranger parce que vraiment ça mérite une vidéo. Je, je pense que je m'en remettrai jamais et que vraiment, fou, voilà quoi. C'est vraiment un livre qui m'a marqué et j'attends qu'une chose, c'est que ce soit adapté à l'écran. <rire> Franchement, s'il vous plaît. Dans les objets que je veux ramener à Paris dans un premier temps, il y a tous mes DVD Disney. Euh, parce que j'ai un coin spécial en fait où je voudrais les ranger et honnêtement c'est vraiment purement décoratif ce qui est des Blu-ray etc je pense que je vais les laisser encore ici puisque mes parents ont une télé euh, avec un lecteur Blu-ray déjà mais aussi qui lit euh, les films en 3D donc je pense que ce genre de film là pour l'instant je préfère les laisser là quoi. au niveau des grands formats là je pense que je vais pas encore les emmener tout de suite je vais peut-être emmener quelques figurines Funko Pop etc Voir des plus grosses qui traînent par ici si je retrouve leur boîte. Et peut-être mes livres de poche. Voilà, elle que vous la range des blanches que vous voyez tout en haut. Et je pense qu'avec ça, on sera déjà pas mal. Ah oui, il y a aussi ce meuble-là que je vais emmener. En fait, j'aimerais bien le repeindre en blanc ou de la même couleur que mes étagères-là. Pour l'accrocher au-dessus de la cheminée. Comme ça, j'aurai un meuble en plus pour les livres. Et en plus, pour le fond de vidéo, ça peut être aussi sympa. Je voulais partager quelque chose avec vous. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert totalement par hasard, dans mes suggestions YouTube, la chaîne de The Peculiar Club, donc je ne sais pas si vous la connaissez. L'autre principale s'appelle Christina, et en fait c'est une jeune femme qui souffre du TDI, le trouble dissociatif de l'identité, et en fait elle nous raconte vraiment son quotidien avec ce trouble, comment il est né, comment il fonctionne, entre guillemets. Je me suis dévorée une vingtaine de ces vidéos en une journée, sans déconner, c'est juste... Ça m'a passionné en fait. Je connaissais que très grossièrement ce que c'était, et franchement, d'avoir... Une personne qui en parle de manière aussi franche et surtout aussi documentée, etc. Alors je dis pas que c'est un trouble waouh, c'est trop bien le TDI, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je trouve ça, comme je vous l'ai dit, juste intéressant en fait d'apprendre des choses là-dessus. Et ce qui m'a surtout scotché, c'est d'apprendre bah, la vérité sur ce trouble qui est franchement hyper mal enseigné au final. Déjà le TDI est très souvent confondu avec la schizophrénie. Une personne schizophrène n'a pas forcément un trouble de l'identité. Hein, et l'inverse est aussi valable, il me semble qu'une personne qui a le TDI n'est pas non plus forcément schizophrène des alters du TDI peut l'être mais c'est pas forcément le cas pour tous. Et elle a aussi fait une vidéo sur le 10 choses ou 15 choses à ne pas dire à une personne qui souffre du TDI et franchement j'ai été choquée de voir les clichés que pouvaient avoir les gens sur ce trouble. Quel est le rapport entre avoir plusieurs identités dans un même corps et être un tueur ou un psychopathe justement, tu vois je... Non, il n'y a pas de rapport. J'imagine que ça peut exister, mais après, il y a des personnes qui n'ont absolument pas le TDI, qui sont quand même des tueurs ou des psychopathes. Enfin, si tu prends un groupe de 10 personnes, ça veut pas dire que dans l'eau, il y a forcément un tueur en série, tu vois. Tout ça pour dire que j'aime vraiment beaucoup sa chaîne, mais aussi, enfin, je veux dire, Christina est hyper mignonne, tous Les haltères sont aussi hyper chou à leur manière. Enfin, franchement, je suis je suis vraiment un petit peu attachée à tout le monde et j'aime beaucoup son petit univers aussi très rose, très innocent et très doux, doux. Avec un petit côté quand même un peu mignon glauque qui, moi, me parle beaucoup. Et voilà, en plus, elle a une manière de parler qui est très très douce et très très bienveillante, je dirais. Bon, voilà. J'apprécie vraiment beaucoup leur chaîne et franchement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est super intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur ce troupe, je vous conseille vivement de regarder quelques-unes de ses vidéos. Voilà. D'ailleurs, en parlant de TDI, j'aimerais. Vous parlez d'une BD que j'ai lue il y a pas longtemps qui s'appelle Elle C'est vraiment un récit pour ados mais visuellement déjà par contre je la trouve magnifique Là j'ai rien à redire dessus J'ai aimé sans que ce soit un gros coup de coeur ni rien Par contre, c'est vrai qu'au début je me suis dit C'est marrant, ça me fait un peu penser à Chugo Chara mais sans les œufs. Je sais pas si vous connaissez ce manga Et je crois justement qu'il y avait une histoire de système etc Donc je me suis dit ah tiens ça vire un petit peu à l'ASF finalement Et comme c'est l'histoire d'une nana qui en fait switch d'une personnalité à l'autre, et qu'il y avait cette histoire d'alter et de système, je me suis dit, bon, d'accord, donc c'est un récit de SF avec une nana qui a peut-être plusieurs personnalités, machin bidule, voilà, et je pense qu'il y a un petit clin d'œil, voilà, une petite métaphore qui est faite, justement, bah, au trouble de l'identité, tu vois, ça me paraissait quand même un petit peu évident, mais comme je connaissais pas très bien ce trouble, et que si je connaissais absolument pas cette histoire d'alter, de système, d'hôte, etc., et eh bien quand j'ai commencé à voir les vidéos de Christina, je me suis dit, mais attends, mais attends, c'est clairement ce que j'ai lu dans cette BD en fait Ça arrête pas de me travailler je me dis, mince, attends, il faut que je la relise parce que là... Du coup, je suis en mode... Je sais pas si c'est une bonne représentation ou pas du coup, parce que j'ai pas l'avis d'une personne ayant le TDI. Un carton je vais essayer de ramener mes beaux livres Disney aussi. Il me reste CDVD à caser. Et lui là. Lui, il va se faire encadrer. Vous sentez qu'il va se faire encadrer Ça va mon chien Bon oui, t'es beau, oui mon bébé. Il a couru cool, mon bébé. Mon père il m'a aidé à démonter, enfin il a démonté tout seul, ok, les, les grandes étagères. Et du coup j'ai mis les petites là. Du coup, dans ma chambre, maintenant, il n'y aura plus que celle-là. Et les autres, je vais les ramener avec moi. On va bien s'amuser Regardez en avant-première le futur setup de quand je serai chez mes parents. Donc là, j'ai la ma petite lampe pour Parce que bon, bon Harry Potter, vous savez ce que je pense de J.K. Rowling en tout cas. Du coup, j'essaye de ne pas mettre en avant de trop de trucs. Mais voilà, cette lampe, elle est sympathique. Et euh, j'ai mis Hermione parce que c'est Hermione quoi. Par contre, j'ai plus de pile. J'ai mis des petits goodies Disney. Il y en a quelques-uns que je vais peut-être emmener à Paris. Mais je ne sais pas encore lesquels. Je verrai bien. Voilà, mon petit Coda. Hein. Ensuite, en dessous, là, j'ai fait une ligne de jeunesse. Donc vous avez des romans. Jeunesse, jeunesse, jeunesse, Mickey. Là, j'ai mis des DVD derrière. Ouais, j'ai mixé les, les, les supports, je trouvais ça sympathique et original. Là, j'ai mis tous mes beaux style book Disney. Hop, là, il y a mes Blu-ray, jeunesse, DVD, jeunesse, réponse est là. En dessous, il y a du roman ado et fantastique. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis les Hunger Games avec les DVD. Le labyrinthe avec le premier, puis le film nerf, parce que c'est quand même un peu de l'ado quand même. Hop, là j'ai mon beau coffret des chroniques lunaires. Morten instrument, voilà, le petit coin ado avec les livres, les films pour ados. Et en dessous, alors là c'est un peu le bazar. Là c'est deux livres parce que j'avais pas assez de place pour les mettre ailleurs. La romance, les contemporains, ensuite j'ai mis mes films par genre action, après les drames polar, thriller et euh, horreur ensuite au dessus il y a il y a les drames du ah bah j'ai laissé là du ouais bon c'est un peu historique là même si Neverland c'est pas exactement un film historique mais bref tant que je m'y retrouve là j'ai mis les pics avec la SF les dramas la romance, c'est deux romances un peu drama donc ça va bien là j'ai mis comédie musicale et comédie tout court là j'ai mis mes Tim Burton là il y a mes bibliothèques roses des witch et du club des 5 et à côté il y a un petit coin série avec mes intégrales il y a mes blu-ray là aussi pareil j'ai fait par genre donc là à côté de Game of Thrones j'ai mis le Seigneur des Anneaux et le Hobbit ça me paraissait un petit peu bien dans la thématique là j'ai mis les films et comédies musicales. Là, donc, on a Romance, Polar et Horreur. Là, il y a un petit coin euh, d'ici, avec les films Spider-Man aussi, dont le film d'animation. Il y a les faux boss de Victor Dixon, parce que je ne savais pas où les mettre. Je vais peut-être pas les garder, je ne sais pas encore. Euh, les Star Wars, les Marvel. Et le documentaire Disney, <rire> qui est là un petit peu en truc. Voilà ce que ça donne. Et si vous croyez que j'ai terminé, les gars, et eh ben non <rire> Bon là il y a beaucoup de trucs que je vais emmener. Et enfin, cette jolie pile, qu'est-ce que c'est C'est tous les mangas qui me restent à ramener à Paris. Voilà voilà, cette pile fait la moitié de ma taille. Elle m'arrive exactement euh, au milieu du ventre. <rire> Elle m'arrive ici. Les deux m'arrivent ici. Et Et chaud dans ce grenier <rire> très très chaud je suis montée dans mon grenier pour récupérer quelques affaires notamment des cartons de figurines comme ça ce sera plus prudent pour les transporter certaines et bah voir ce qui traînait aussi on sait jamais peut-être faire des petites trouvailles est-ce que vous vous rappelez de ça les cassettes les amis les cassettes à l'ancienne même moi je les ai pas beaucoup connues oh. J'ai retrouvé un truc que j'avais fait pour la nive de ma mère avec des autocollants Diddle de s'y regarder. Oh là là, ça c'est la nostalgie les enfants. D'ailleurs si vous l'avez loupé, il y a un petit moment j'avais fait une vidéo sur les 30 ans de Diddle. Donc je crois que c'était en août 2020. Si jamais ça vous intéresse, je vous remontrerai mes feuilles Diddle de l'époque et tout ça. Enfin voilà, j'avais ressorti le cahier et mes peluches Diddle aussi. Je vais essayer de retrouver mes cahiers de secondes et premières dans lesquelles j'avais noté mes cours de japonais parce que j'aimerais bien me remettre un de ces quatre et je me dis autant reprendre déjà les trucs que j'avais noté dedans bah oui merci -tu je dirais rien oh, des vieux dessins <rire> ok non mais... ok une petite tentative d'Hello Kitty qui est plutôt mignonne voilà c'est possible qu'ils soient pas là, hein. il me semble que je les avais vraiment gardés de côté mes cahiers de japonais mais je suis pas sûre Oh là là, ce petit sac et tout là, j'avais tellement oublié. Regardez, qu'est-ce qu'il fait là oh, oh non, je meurs. C'est trop chou. J'aimerais le revendre sur Vintage. Je suis sûr il y aurait des gens qui kifferaient l'avoir. Ah, oh, les jouets Kinder Surprise. Ok. Ah, mon cahier de texte 2013-2014. C'était quand j'étais en, en terminale du coup. Justine de 6ème D. Justine de 5ème A. Justine de 3ème B. Oh de la physique Est-ce que vous vous rappelez de ça Les autocollants de groupes de rock C'était dans les magazines qui s'appelaient My Rock à l'époque je crois Ou c'est le nouveau nom Rock One Rock One, Je crois que ça s'appelait oh, oh. oh, Ce cahier qu'est-ce que je l'ai aimé Je sais plus si c'était un cahier de quoi Français Histoire Mon fameux cahier Anna Montana De mes années 3 J'en étais fière Les meilleurs sont là regardez Mikey Michael Romance c'est Gorillaz Non c'est pas Gorillaz ah, c'est Avenge Eventful. La honte, j'avais pas reconnu. Et Indochine. Et je sens qu'il n'y a pas le japonais. Je suis sûre que je l'ai descendu dans ma chambre. Ah, oh, je crois que Céline m'a envoyé un message comme elle doit venir. J'espère que c'est pas important parce qu'il faut que je redescende et j'ai la flemme. Pardon, Céline. Je vais descendre la boîte de ma figurine de Madoka parce que celle-là, c'est sûr que je la ramène à Paris. Je vais regarder vite fait les cadres parce que ça m'évitera d'en acheter si on en a. Celui-là, il est vachement sympa. Je vais le descendre. Oh, C'est qui le plus beau des toutous oh, Oui <rire> Il au papa Il au papa Il est, papa. <rire> il est trop mignon <rire> Bonjour à la caméra. Dis bonjour. Hein Bibo vous fait des bisous. Est trop est que voilà. Il est mort là. Oui t'es beau. Oh oui. De retour chez moi Paris. Désolée je rigole nerveusement parce que du coup j'ai ramené des affaires avec ma voiture. Heureusement qu'on m'a aidé un petit peu. Mais voilà je... Je, mes jambes ont tremblé à la fin je suis très fatiguée et en même temps j'ai bien envie de tout ranger, je me suis quand même un peu reposée du coup j'espère que ce vlog vous a pas trop fait chier il s'est pas passé grand chose d'intéressant <rire> mais voilà, je vous fais des gros bisous parce que je vais clôturer ici, vous aurez bientôt je pense un le tour vu que je vais monter mes bibliothèques que j'ai démontées là-bas et voilà je vous tiens très vite au courant, bisous bisous